Ok donc nous sommes ici dans la chambre de notre fille euh, Lou, donc l'idée en fait c'est sur ce pan de mur qui est ici en face de ne peindre que le, le bas euh, du mur et euh, de façon irrégulière avec euh, des coups de pinceau euh, en rose euh, pétale mat, euh, donc de V33, colorissime V33. C'était très simple, on a juste dégagé les angles et après on voulait vraiment un effet comme ça, qui ne soit pas net, pas uniforme. Là il y a à peine une couche et c'est largement suffisant voilà, pour que ce soit bien uniforme et bien voyant. Voilà, Elle fait une belle démarcation tout en restant euh, euh, délicate, c'est un beau rose poudré.